Bonjour à tous, bienvenue sur Évangile TV. Vous regardez votre émission et il veut cure heureux. Je suis Lionel et j'ai à mes côtés l'éblouissante Déoda. Bonjour Déoda. Bonjour Lionel, bonjour à tous. En tout cas, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème, comment bien vivre son célibat. Alléluia. Tout au long de cette émission, nous allons voir comment vivre un célibat épanoui. Alors restez connectés car nous vous donnerons des clés. Amen. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous. N'hésitez pas à partager ce message car autour de vous, il y a certainement des personnes qui ont besoin d'entendre ce puissant message. Alors partagez, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir nos notifications. Pour soutenir notre chaîne, car cette émission vous bénit, vous avez la possibilité de faire un don via le lien Paypal qui s'affiche sur votre écran. En tout cas, merci à vous pour votre implication et votre engagement en évangile TV. Maintenant, place au jingle Sur notre plateau de l'émission et il veut cure heureux, nous ne sommes pas seuls. Nous avons à nos côtés différents intervenants qui vont nous bénir. Je vais commencer à ma droite. Nous avons la ravissante Grâce Mélodie. Bonjour, Grâce Mélodie. Bonjour, bonjour à tous. C'est grâce ou c'est Mélodie euh, C'est les deux. Ah, ok, d'accord. <rire> Grâce Mélodie, peux-tu te présenter aux internautes te plaît? Ok, bah, du coup, ça me fait vraiment plaisir d'être sur ce plateau. Donc, moi, c'est Grâce Mélodie. Euh, je travaille dans une, sur, pour une chaîne télévision et je suis aussi auto-entrepreneuse. Wow. Donc, j'ai écrit trois livres, dont en l'occurrence I'm a Wonder Woman, qui est disponible sur Amazon. Et j'ai également une page Instagram où je vous encourage, je vous édifie. Donc, abonnez-vous. Ça ne mange pas de pain. C'est sur Amazing Grace. Wow, amazing. <rire> Merci, Grâce Mélodie. Alors, à tes côtés. Sur ta gauche, nous avons, sur ma gauche plutôt, nous avons la ravissante Marisa. Bonjour, bonjour Lionel, toi. bonjour Déoda, bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour. Alors je m'appelle Marisa Malori, j'ai 30 ans et je suis maquilleuse dans une chaîne télé. et aussi prothésiste angulaire, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Belamir et votre compte Au bout des doigts. D'accord, wow. wow. femme entreprenante, ah oui. c'est bien. <rire> Alors sur ma gauche, j'ai un imposant Monsieur Damaz. Bonjour. <rire> bonjour Lionel, bonjour Deodard, bonjour à tous, bonjour bon, un voilà, ben Moi je suis Damas Enviro, j'ai 32 ans, je suis conseiller en gestion de patrimoine de métier et j'exerce aussi l'activité de chroniqueur podcast euh, sportif dans le monde du football pour le compte des libéraux et également celui de team Duncast pour le basket NBA et tout ceci couvert par la maison, mère sport content. Donc vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Ocha, Apple Podcast, SoundCloud, qui sont des plateformes en effet de podcasts. Et donc je suis ravi d'être parmi vous sur TV pour traiter le sujet du célibat. Wow, euh... un homme très occupé. Très occupé. <rire> <rire> donc aux côtés de Damas, nous avons code Gilles, c'est ça C'est pas les... Gilles, c'est Gilles. Gilles. Okay. Bah, Gilles. Merci Lionel, bonjour à tous. Bah, C'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Ah, donc, je suis Djib et euh, que dire, je suis professionnel dans le social. Donc, je suis coordonnateur de projet jeunesse en, dans un centre social. Mm -hmm. J'aide les jeunes au quotidien à s'orienter dans la recherche de formation, emploi, à trouver de, du travail. Et euh, à côté, euh, j'ai créé un livre euh, donc, qui est là, euh, qui s'appelle « Au cœur du foyer, manifester vivez l'excellence ». Et euh, donc J'ai une chaîne YouTube et Facebook où voilà, je donne des conseils aux jeunes pour les aider à réussir leur vie. Wow. Un jeune qui encourage des jeunes. En tout cas, merci à tous d'être sur le plateau. Je sais que grâce à vous, le public va être béni. Donc, nous nous retrouvons yes. pour la rubrique numéro 1, le Talk. De retour sur le plateau, nous sommes d'accord pour dire que le célibat n'est pas une mauvaise chose en soi, qu'on soit marié ou ah, non. Mmh. Donc vrai. la première question pour toi Damaz, qu'est-ce qu'un célibataire épanoui Qu'un célibat épanoui Un célibataire épanoui, qu c'est célibat bah, euh, quelqu'un qui euh, arrive à exprimer le, je l'identité de qui il est concrètement, voire exprimer concrètement qui il est, sans condamnation, sans mesure, sans sans, sans barrière. Mmh. Et je pense que c'est la la meilleure caractéristique pour euh, retrouver le bonheur chez quelqu'un donc quel que soit son statut, marié ou célibataire là, en fait n'est pas le problème le problème c'est ce que je peux exprimer qui je suis sans qu'il y ait des critiques derrière sans que je sois, euh, condamné par qui que ce soit et dans ce genre de circonstances, je pense qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes d'accord, être la meilleure version de soi-même mmh. et grâce à Mélodie, toi dans cette phase, comment tu, tu la vis bah pour moi le célibat c'est un état ça veut dire que c'est une étape qui va m'amener vers quelque chose donc, euh, à partir du moment où j'accepte que je suis célibataire, bah, du coup, en fait, je peux mettre en route vers, euh, vers le mariage, mais c'est pas pour autant que. Enfin, on dit célibataire épanoui, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément épanouies dans leur célibat. Et bah en fait il faut se dire que bah, le célibat c'est un moment c'est pas quelque chose qui est éternel, on n'est pas tous appelés à rester célibataires, mais c'est une phase aussi qui est importante pour, bah, pour, pour nous-mêmes. En fait, il faut pouvoir être en phase avec ce qu'on est, ce qu'on aimerait faire et tout. Parce bah, que c'est ce qui va nous permettre en fait, de pouvoir vivre à deux plus ah tard. Oui. En fait. Donc voilà. Amen. Et toi Marisa, dans cette phase transitoire, comment tu la vis Et tu es épanouie comme les autres ou euh alors c'est très bien que grâce Mélodie l'ait souligné, c'est vrai que moi j'étais dans une phase où je n'étais pas du tout épanouie. Wow. Donc j'ai eu ce cap où j'ai décidé justement d'être épanouie, de prendre, euh, de travailler sur mon caractère, euh, de me découvrir plus. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'a pas fini d'apprendre à se connaître, moi je pense. Mmh, hein. bien sûr. On n'a pas fini d'apprendre à se connaître parce que... Comme euh, bon, Je vais parler un peu bibliquement, Dieu nous a donné vraiment des choses, beaucoup de merveilles qui sont en nous et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est à force de travailler, de, de, de, de trouver des activités pour apprendre à nous connaître, voilà, découvrir certaines choses, qu'on réalise un peu tout ce qu'on a, nos qualités, nos défauts, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on qu aime, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, bref, tout ce qui fait vraiment nous. Notre personnalité, notre caractère et je trouve que c'est très bien cette phase même si des fois ça peut être très pesant parce qu'on a envie quand même d'être voilà <rire> de trouver euh, vraiment la personne euh, qui, qui pourra nous accompagner à toi. voilà, c'est ça. Mais euh, j'aime beaucoup ce que ce que grâce Mélodie sais. a dit parce que c'est vrai que euh, avant je ne l'accepte pas, je ne l'acceptais pas pardon, mais euh, j'ai appris à l'accepter, à être euh, célibataire. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas me ah. <rire> marier. <rire> ok C'est important. Que, euh, de voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui aspire à se marier. Ouais, c'est vrai. Mais quand par rapport à ce que Marisa oui. disait, est-ce que toi aussi tu as eu des phases où euh... bah, bah, disons que moi, euh, franchement, il y a trois ans, enfin, on va dire il y a trois ans d'arrière. Euh, euh, je crois que je n'étais vraiment pas épanoui. Tu n'étais pas épanoui. Ouais, on va dire ça. Le fait de, de voir des amis autour de moi mmh. euh, se mettre en couple, ça devenait un petit peu comme un truc à la mode. Et moi, quelque part, en fait, je me disais, mais est-ce que je suis normal en fait Ce euh, c'est pas, pas normal en fait. Et euh, Dieu merci, euh, à un moment donné, mais je, je le dis, hein, le Seigneur m'a vraiment repris pour m'amener à comprendre qu'en fait, ce n'est pas en ayant une personne à tes côtés que tu vas trouver euh, le fait d'arriver à te sentir bien et j'ai pris le ah, recul, je, je me suis dit mais en fait, mais qu'est-ce qui va m'amener en fait à me sentir bien dans cette période et j'ai rejoint tout ce qu'il disait qu en fait c'est le fait d'apprendre à te connaître et à connaître la phase en question en fait, mm. c'est quoi cette phase en fait et ça, ça m'a aidé aujourd'hui je peux dire, euh, avec ou sans personne je me sens bien et oui. euh, ce n'est qu'une phase comme disait Mélodie, grâce Mélodie grâce non? Mélodie donc euh, <rire> voilà, c'est une phase et voilà, je la traverse bien je la vis bien quoi mais concrètement, avez-vous des exemples précis parce que là, vous avez cité différentes choses et plusieurs personnes se retrouvent dans vos situations, je pense. Avez-vous des exemples précis euh, à dire aux internautes Comment faire pour euh, sortir de cette phase Comment faire pour être épanoui Comment faire pour se connaître soi-même, euh, pour mieux vivre son célibat en fait Mais Moi, en fait, euh, c'est plus ce qu'il disait dans le sens où il parlait des personnes qui étaient autour de lui. Et pour moi, en fait c'est ça des fois qui va nous nous défocaliser dans le sens où tu vas plus rester concentré sur ce qui se passe autour de toi au lieu de te concentrer sur toi et souvent les personnes en fait elles disent ah mais un tel, un tel il en couple lui aussi il en couple mais ça veut dire que moi aussi je vais être en couple alors que non c'est pas parce que ton voisin il en couple que toi en fait c'est ton moment d'être en couple justement en fait c'est peut-être euh, le moment pour toi de te dire pourquoi en fait moi je suis pas en couple c'est peut-être parce que il bah, y a telle ou telle chose à travailler et justement c'est une opportunité en fait de se dire bah je vais travailler cette chose que j'ai pas encore pour que euh, en fait mon temps il puisse venir et quand ce sera mon temps en fait, je, serai, euh, je serai la meilleure version de moi-même je serai, je serai en fait arrivée euh, comment dire, à l'état euh, euh, auquel en fait la personne qui m'est destinée à ma temps, parce que des fois on se dit il bah, faut se marier, il faut se marier mais en fait on ne ressemble pas à la personne à laquelle on doit ressembler qui va faire que bah, l'homme de, de ma destinée la femme de ma destinée elle va me reconnaître en fait et c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut se dire en fait t'es dans le célibat parce qu'en fait c'est le moment pour toi de te travailler en fait de te mettre en route vers la personne ben, pour donner même plus de détails par rapport au travail on parle grâce mélodie <rire> euh, c'est ben, ben, à vrai dire, ben, je pense qu'on a tous eu des expériences sentimentales, hein. et pour mon cas bon, si c'était j'ai même été fiancé alors cet échec que j'ai connu au travers de ces fiançailles, c'est parce que le niveau d'information que j'avais à disposition durant le temps de ce couple était beaucoup trop faible pour pouvoir mener une relation de qualité donc ça a amené en effet l'échec que plusieurs en effet connaissent, bien entendu, et euh, ça m'a amené quand même à une certaine remise en question parce que je me suis aperçu que durant ce temps de couple que émotionnellement j'étais très dépendant de, mon, ouais. de ma conjointe, donc chaque attitude qu'elle avait, moi au fond de moi j'étais satisfait, mais dès qu'elle avait une attitude méprisable, moi intérieurement j'étais cuit. Ça ne ça pas comment gérer quoi. Ça, je savais pas comment gérer ça. ça bon. pas cette maturité. Ah, et pas, pas du tout. Dire. Absolument pas, j'avais pas du tout cette maturité-là. Et je pense que c'est important que les personnes qui sont actuellement dans le célibat et qui aspirent au mariage, l'aspirent à être détachées émotionnellement du conjoint potentiel qu'elles mmh. vont rencontrer. Je suis homme, donc demain ça va peut-être être Antoinette, Bernadette, Marie-Antoinette et consort que je vais rencontrer. Mais mm. si c'est Marie-Antoinette qui a autant d'impact sur ma personne, ça veut dire qu'il y a un manque il y a une carence par rapport à la maturité de la parole en moi. Mm. Jésus a dit quelque chose, je vais terminer ça pour vous donner la parole. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mm. Et c'est là en fait, le véritable bonheur vient. Si jamais c'est une femme qui va me donner ça, purée. Oh. Oh. Euh, bah non, ce n'est pas, pas sa responsabilité à celle-là. Donc à un moment, non. Et... Et pour rester dans, dans, dans le cas de la parole, je me permets, pour rester dans le même cas de la parole, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, euh, quand on voit l'image d'Adam et Ève, euh, on se rend compte que Ève est venue trouver Adam en train de travailler. Il nommait déjà les animaux, il donnait des noms, il était en activité, donc en fait il apprenait euh, à se focaliser sur ce que Dieu lui avait donné euh, comme vision. C'est quand, à un moment donné, Dieu s'est sûrement rendu compte qu'il avait besoin d'une personne pour pouvoir l'aider. Mais en attendant, il était en activité. Donc, ce que en fait, ce que nous, on fait souvent en tant que jeunes, euh, voilà, je m'adresse beaucoup mm -hmm. plus aux jeunes, euh, ce que l'on fait souvent, en fait, c'est qu'en fait, on se focalise à rechercher d'avoir quelqu'un qui va venir euh, nous combler et tout. Excellent. Et on met de côté euh, le fait de chercher à découvrir quel est le plan de Dieu pour soi. Et personnellement, ce qui m'a aidé, c'est vraiment ça. Quand j'ai eu euh, ce moment de recul, Dieu m'a mené vraiment à, à, à me dire... Euh, en fait, j'étais appelé pour quoi en fait Et je me suis focalisé sur, à, sur le fait de rechercher le plan de Dieu pour moi connaître ma vision, connaître mon appel. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Ah en fait, ce qui doit m'amener à me sentir heureux et épanoui, c'est le fait de me mettre à travailler sur ce que Dieu m'a amené. » La personne qui viendra sera juste en complément à ce que je fais maintenant en fait donc c'est vraiment, vraiment important de chercher en fait en, en répondant à ta question concrètement qu'est-ce que j'ai fait personnellement c'est vraiment la démarche que j'ai faite quand Dieu m'a repris je me suis dit ok je me focalise sur la recherche que Dieu veut faire avec moi et le reste et j'ai compris aujourd'hui franchement je me dis si la personne vient de ma demain si on se retrouve ce sera juste en fait pour m'aider à accomplir cette vision. En plus c'est drôle ce que tu dis parce que toi aussi es écrivain, tu vois, et bah moi le livre qui m'a, enfin ce qui m'a inspiré à écrire le livre I'm a Wonder Woman, bah justement c'est le passage de Adam et Eve. Pourquoi Parce que, en fait, Eve c'est l'origine de la femme, et quand tu parlais de Adam et Eve tout à l'heure, bah Eve aussi, bah elle a vu que Adam il était en travail, donc elle est venue pour l'aider, et en fait, bah nous les femmes aussi, faut se dire que, en fait, quand on, en fait, on va reconnaître notre Adam avec ce qu'il va être en train de faire, ça à dire que nous on va devoir se mettre aussi à l'aider parce que quand bah, Adam y travaillait, bah, elle va continuer à entrer dans son travail donc nous on vient pas pour, bah, pour qu'il nous offre bah, tous les cadeaux du monde et tout mais pour qu'on puisse aussi bah, se mettre en mission avec lui et c'est ça qui va faire que notre couple bah, il va être complet en fait pas en attendant ce que lui va nous donner mais en, bah, en, en l'aidant en fait et c'est vraiment important Perfect. Dans sa globalité, euh, par rapport à sa première question, ce qui est vraiment ressorti, c'est que vous avez mis en avant euh, la vision, euh, le fait de se connaître, et ça m'amène euh, justement à cette deuxième question. Donc, à votre avis, euh, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on arrive à la fin de cette saison de, de Célibat mmh, C'est le temps, c'est le temps. C'est ah, long ça, des fois. Vas-y, Damas, t'es motivé. Vas-y, Damas, vas-y. Oh, je pensais bon, plus le les <rire> <rire> ouais, voilà. euh, Moi, je dirais, c'est quand on prend conscience... Euh, de ce qu'on est capable de produire. Pourquoi je dis ça Parce qu'un couple, ce n'est pas uniquement deux personnes qui s'enjaillent, qui se trouvent beaux, bien, bien que ce soit important, mais il faut également prendre en compte la capacité à gérer les risques qui vont vous attendre et les situations d'incompréhension que, vous, vous que, que les deux personnes vont se traverser. Et, et moi, c'est quand j'ai commencé à grandir dans ma capacité à écouter les autres, que c'est là où j'ai gagné en qualité, je dirais, pour pouvoir être davantage crédible auprès d'une femme. Et euh, quand j'ai pu grandir intérieurement par rapport à ce type de point-là, je pense que c'est ça aussi qui m'a dit, mais en fait, Damas, il y a encore une nouvelle matière qui est venue en moi pour me dire, OK. Donc, c'est pas qu'une histoire que de séduction, c'est-à-dire d'être beau, d'être... C'est pas que le seul baromètre qui peut me dire là je peux aller vers une bobon, c'est comment Parce que ça, il n'y a pas de problème, hein. beaucoup de personnes le savent le faire. Ouais. Et beaucoup de personnes également savent présenter leurs attributs matérie matériels, mmh. financiers, sort. Mmh. mais Ça ne veut pas dire qu'aux yeux du Père que nous sommes capables à nous mettre en couple aussi. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, mmh. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté l'amour du Père, selon moi, selon Christ, mmh. je pense, n'est mmh. pas capable aujourd'hui, selon Christ, je pense, parce qu'après les apôtres peuvent me remettre en question, je pense que cette personne n'est pas encore prête à envisager une relation sentimentale. C'est pour ça que le premier critère, c'est expérimenter l'amour du père et être dans cette dynamique. C'est pas une seule fois « Oh si j'ai tu m'as touché ». Non, non, non. Encore, encore, encore, encore, pour être assez affermi avant d'aller auprès d'une femme. C'est très bien ce que tu dis. C moi, je trouve que c'est bien. Parce que euh, je dirais aussi que c'est aussi une prise de décision. Mmh. Ouais. Dans le comment, Pourquoi je dis ça Parce que il euh, y a décision et décision. Il y a des personnes qui disent bon, Je suis décidée, mais en fait, ils ne le sont pas vraiment. c'est Mais concrètement, si tu es vrai avec toi, est-ce que tu es prêt à aller dans cette direction Est-ce que tu décides, comme a dit Grâce Mélodie, et euh, même. Euh, <rire> J'ai oublié ton prénom, Chise, <rire> aussi, d'être de, de, de, en fait, en, déjà prête Mmh. à travailler euh, à aider l'autre à porter la vision euh, à aller plus loin avoir une vision, voilà, toutes ces choses-là et je crois que c'est une preuve de, de décision, il faut décider mmh. tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un si tu n'as pas décidé de te mettre avec une personne si tu n'as pas décidé de, de passer au-dessus de ses défauts de ses qualités, si tu n'as pas décidé de passer euh, outre euh, ses ses moyens financiers, euh, voilà. Mais c'est aussi une question de, de, de foi, mine de rien. Parce mmh. que quand on décide, on décide aussi avec foi, parce qu'on ne voit pas forcément la personne accomplie euh, tout de suite. Ça se Voilà. Mais euh, on sait, en fait, ça peut être aussi un témoignage intérieur, on sait que, en fait, là, c'est bon, je suis capable de... Vous voyez On ne sait mmh. pas si... Euh, j'ai apporté un élément, mais euh, voilà. À vous écouter, ce n'est pas juste les critères physiques qui comptent. Quoi. Non. Vous... Bah, à C'est trop facile, en fait, ouais. les ah, critères oui, physiques, parce qu'on voit on voit en fait, mais il y a ce qui est l'intérieur. Il y a une personne qui a dit qu'on n'épouse pas le physique, on épouse, euh, on épouse, le caractère. On épouse on on le ça. parce que c'est ce qui va demeurer en fait au quotidien. Donc à un moment donné, il faut se dire, euh, en fait, il y a ce travail aussi à faire. En fait, il y a, il y a vraiment ce travail qui fait. On néglige énormément. Je prends un exemple sur moi parce que voilà, c'est plus parlant. Euh, moi, j'ai grandi dans un environnement fille en fait, et euh, plusieurs de mes sœurs me disaient, tu aimes te justifier quand j'ai tu, tu, tu, tu veux me justifier je me suis rendu compte qu'en fait c'est un petit peu une chose que les femmes n'aiment pas euh, lorsqu'elles euh, disent un truc elles n'aiment pas que tu veux euh, en fait elles n'aiment pas que tu veux justifier justifier, justifier pour pouvoir, euh, tu vois. et ça c'est un truc que j'ai appris à comprendre et à faire un travail sur moi parce que je me justifiais un petit peu, je me justifiais et j'ai compris petit à petit en fait il y a des trucs que euh, en, en, voilà, en, en, avec mes grandes sœurs, j'ai appris à connaître de la femme et aujourd'hui en fait ça m'amène à, à, à, en fait, ça ne pas me dire, euh, euh, ouais, je dois forcément le faire. Si demain, après demain, je, je, voilà, je sais qu'elle voilà, n'aime pas peut-être qu'on se justifie, j'aurais déjà pris en fait de l'avance, parce que j'ai appris à travailler mon caractère, à, à identifier ce qui est en moi et ce qui n'est pas bon en fait. Donc ça aussi, ça, ça, ça, ça, ça c'est un travail en faire euh, au quotidien. Mmh. Mais euh, par contre, il y a aussi le physique, hein. je suis désolée, mais ah, il ah, ouais, y a... ah, C'est ah, ah, une femme c'est bah, important. Non, parce que les gars, sûr. des fois, ils sont exigeants et tout, mais eux, des fois, je me dis, y mais, y mais attends, tu es, t es, t es exigeant, mais toi aussi. Non, c'est vrai, oui J'aimerais juste apporter une petite nuance. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'expérimentation <rire> <rire> <rire> de l'amour du père, mm -hmm. ça ne veut pas dire que la personne que vous lorgniez qui n'a oui, pas oui. expérimenté cet amour, mm -hmm. bah que vous ne pouvez pas faire ce choix non plus. Ouais. C'est pas parce que moi j'ai dit ça, ah ben non, non, non, non, le choix c'est vous qui le menez, c'est vous qui le faites. Ok? Mm. J'assiste bien là-dessus en regardant, hein, <rire> vous vous, <t> <rire> vous. on viendra pas vous mettre un couteau à la gorge en vous disant oh, non, mets pas avec mais, lui, mais, mais, non, non, non Non, non, non, non, ça c'est votre responsabilité de le faire. Maintenant, nous, je pense, notre responsabilité est de vous donner les meilleures informations possibles pour que votre choix de demain soit le plus crédible, soit le plus perspicace par rapport à, à vos perspectives personnelles. Écoutez, très bien. On va passer donc à la question suivante, notamment pour vous les internautes qui nous regardez. Vous êtes sur le point de vous marier. Donc, à votre avis, quel est l'élément clé pour une préparation saine pour le mariage L'élément clé. Oh. Je vais la vous prière. inspirer la question. Ah, L'évoquer <rire> un élément important, la prière. C'est-à-dire Non mais euh, bon c est, c est, ça franchement euh, je crois que tout le monde le, le sait. Comment hein. prier euh... Ouais bah apprendre à prier avec euh, bah déjà pour soi-même, apprendre à prier pour soi-même et puis prier pour la personne qu'on qu aura. En fait, euh, souvent quand on prie pour il y a des gens qui prient pour la personne qu'on aura. Euh, ils ne sont pas précis et clairs dans ce qu'ils veulent. Si tu veux que la personne soit belle, euh, en fait, décris ce que tu veux à Dieu, en fait. Euh, être, précis dans être précis dans sa demande, dans sa demande à, à Dieu. Et après, euh, en, en fait, en termes d'éléments pour pouvoir euh, réussir à euh, ça, en fait, moi, je veux qu'on enlève, que la personne arrive à enlever la peur du célibat en lui. Parce que beaucoup ont peur du célibat, ah ben, soit à cause précieux. de l'âge. Euh, à cause du fait que les gens autour de moi se marient, à cause du fait que professionnellement, je suis en train d'évoluer, euh, je vois rien. Faut... Donc, il me faut forcément quelqu'un et ça crée une peur. Après, de... mmh. euh... <coughs> enfin, enfin, moi, j'aime bien le, le mot préparation. Parce que pour moi, préparation, ça inclut aussi visualisation dans le sens où moi, je me dis, en fait, bah, euh, bah, mon mari, mon futur mari, en fait, il aimerait que je ressemble à quoi Et en fait, quand je me pose cette question, je me dis, bah, ok, bah, je, dois, je dois être cette femme-là, donc aujourd'hui, en fait, je dois tout faire pour que, en fait, pour... As pas seulement aspirer, parce qu'en fait, quand tu, tu te prépares, en fait, il y, y a toujours des actions qui sont mises en place. Donc, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour devenir en fait cette femme? Qu -ce qu'est-ce qu que je mets en place pour que quand il va me voir, il va dire OK, en fait, elle ne s'est pas dit oui, je vais me marier et tout. Mais elle était déjà en travail en fait. Et c'est ça qui va faire que ben, en fait, je vais passer de, de, du mot préparation à, à quelque chose de concret en fait. Donc, cher internaute, vous avez pu suivre durant cette émission. Que le célibat n'est pas une fin en soi, c'est une phase transitoire dans laquelle nous nous préparons pour mieux réussir son mariage. Nous nous préparons à travailler son caractère, travailler sa gestion émotionnelle. Retrouvez le livre « Se préparer à réussir son mariage » écrit par l'apôtre Alain Patrick Tsengé, disponible sur Amazon en version numérique et papier. De retour avec vous, chers internautes. Donc, si cette émission vous bénit, et je suis sûre que vous êtes bénis par tout ce que vous avez pu entendre et vous avez été édifiés, n'hésitez pas à nous soutenir sur évangile TV. Il y a le lien PayPal qui s'affiche là, en bas de l'écran, d'accord. Donc, partagez, abonnez, commentez, et surtout likez. Sans plus tarder, nous passons à la rubrique suivante, à vous la parole. Nous avons reçu des sujets de prière et Daphné va se charger de nous les lire. Daphné, bonjour. Oui, Daniel, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, nous avons reçu quelques sujets de prière et des questions. Donc je vais vous lire déjà la première. Alors nous avons un internaute qui aimerait qu'on prie pour lui afin qu'il puisse avoir le bon discernement pour savoir dans quelle saison il se trouve et également savoir reconnaître la bonne personne. D'accord, ok. Grâce Mélodie, que tu priais pour ce sujet s'il te plaît Ok. Ok. Père, merci encore pour ce sujet. Merci parce que je déclare que cette personne reconnaît la bonne personne. Au bon moment, je déclare qu'elle a le discernement nécessaire pour pouvoir reconnaître cette personne. Merci parce que tu l'aides à se préparer. Merci parce que tu l'aides à faire tout ce travail afin qu'elle devienne cette personne selon ton cœur, afin qu'elle devienne cette épouse selon ton cœur. Merci parce que tu disposes les circonstances. Merci parce que tu disposes aussi le cœur de cette personne. Merci parce que tu l'inspires et qu'elle est conduite par ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci grâce Mélodie. Daphné Amen. Alors nous avons un, une seconde requête de prière. Donc euh, on nous demande de prier pour ne plus avoir de frustration par rapport au, au célibat et faire en sorte que cette saison soit la plus épanouissante possible. Alléluia. Tu veux prendre Oui oui, je, je, je vais prier pour elle et je vais aussi donner un, un conseil avant de commencer à prier cette personne qui est frustré, la seule issue qu'elle peut avoir par rapport à ses problèmes est de connaître la vérité. Amen. Amen. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité et vous rendra franchi. libre. Amen. Donc, on peut même changer le mot vérité par expérimenter la vérité. Mmh. La vérité s'expérimente. Et c'est quand je l'expérimente que je suis libre. Donc quand on va prier, c'est pour que cette personne puisse expérimenter la vérité à l'instant T. Quelle est cette vérité C'est quelle est la justice de Dieu en Christ. Ça veut dire qu'elle et Christ sont une seule et même personne. Quand je réalise cette information, je suis libre. Élevons la voix et prions. Nous élevons la voix maintenant pour cette personne qui ne veut plus connaître les frustrations, elle ne les connaîtra plus Seigneur parce que nous avons prié sur la base de notre justice de Dieu en Christ et nous déclarons la fin des frustrations dans son âme intérieur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce qu'elle va comprendre ce que c'est qu'elle de demeurer dans ta parole. Demeurer dans ta parole c'est demeurer dans ta nature dans ton amour, dans ton expression dans tes richesses et c'est alors qu'elle expérimente la vérité. Merci Saint-Esprit tu illumines les yeux de son cœur afin de reconnaître quel est le type de personne qu'elle est en toi, et c'est alors qu'elle arrivera à reconnaître la personne qui est adaptée à ce que toi tu as prévu qu'elle soit. Merci Seigneur pour ces futures unions. Merci parce que par la justice que je suis, je déclare une nouvelle saison dans la vie de cette personne, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Daphné alors nous prenons un dernier sujet de prière, donc euh, on nous demande de prier pour connaître l'identité, justement une personne qui souhaiterait connaître son identité, son potentiel et découvrir quelles sont ses qualités. Amen. Merci Daphné Ok, on va, on va prier, on va prier pour cette personne. Seigneur, je bénis ton nom pour cette personne. La déclare que tu as prévu des œuvres d'avance euh, afin que nous puissions les pratiquer, des œuvres bonnes, Seigneur. Je prie, Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur cette personne afin qu'elle découvre, Seigneur, quel est son potentiel, Seigneur. Ces choses bonnes et agréables que tu as prévues d'avance afin qu'elle puisse les pratiquer, Seigneur. Seigneur, je prie que ton, es ton Esprit Saint, Seigneur, puisse le révéler, Seigneur, Seigneur ce potentiel qu'elle a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes comme tu es, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare maintenant Père qu'elle reçoit un renouvellement de sa connaissance, un renouvellement de son intelligence, Père, afin de découvrir, de discerner maintenant, Seigneur, ce que Dieu a prévu pour sa vie. Car tu dis dans ta parole que tu as prévu des projets, Seigneur, de paix, et de bonheur pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez été béni. Pour ma part, ça a été mon cas. Et vous Ah oui, ouais, c'était sûr. J'espère aussi c'est votre cas, chers internautes. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau sujet. Dans Et vécu, heureux. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Youtube, Facebook, commenter, partager autour de vous, vous nous donnez de la force. Vous avez été béni par cette émission. N'oubliez pas de garder ce que vous avez reçu car c'est important. N'hésitez pas à nous soutenir via le lien qui s'affiche pour que nous puissions encore plus vous aider. Je vous dis, bonne soirée et à bientôt. Retrouvez le livre Se préparer à réussir son mariage, écrit par l'apôtre Alain-Patrick Tsengue, disponible sur Amazon en version numérique et papier.